14, 14. Bonjour ici Oui bonjour Comment vous allez Bien, bien. Et Ce matin C'est bon C'est pas, pas encore venu Attendez le réseau fait comme ça parfois Ah ok jours, tata ça va Ça va bien Comment va. vous allez oui. bah, Vous êtes tellement belle Merci beaucoup Vous habitez dans le quartier Hum mmh. mmh? mmh. Juste à côté Juste à, juste à côté mmh. Attends je vais payer le crédit On peut aller quelque part pour prendre un pot Vous pouvez quoi je à côté. ne me reçois pas. Tu ne me reçois pas quoi uh -huh. J'ai dit qu'on peut aller... à cause de moi vous êtes là où vous voulez payer. Parce que moi, je suis là pour payer. Je ne suis pas là pour aller prendre un pot avec quelqu'un. Je ne suis pas là. Une belle fille comme ça qui... Désolé, il faut bien me regarder. Est-ce qu'on peut rester ensemble Comment on ne peut pas rester ensemble Yo, le, le, le monsieur l'a dit quoi C'est mais... ta chance, hein Monsieur, pardon. Ta chance. Hein? Pardon, je pour... ne suis pas là pour toi. Oh, moi, pour... je suis là pour payer. Ah. Pardon. Faut pas m'énerver, faut profiter. Là, tu peux me prendre en charge, faut bien me regarder. Asseye, ah assis Rémi ouais, assis assis supporter Donc je peux Tu pas peux te... me supporter, tu ne peux pas. Continue. Quand il a à là faut bien regarder ou bien tu le vois pas. Mais c'est sûr. Pardon, hein. désolé, mais je suis pas là pour toi. Bon, pardon. Mais c'est une chance pour toi. à euh, bon, Dégage. Tout ça, veut quoi ouais. Il me fait, mais il a trouvé une fois, il dit que eh bien, on va aller rester à côté pour prendre un pot là. Tout ça, ça veut dire quoi Alors que moi, je ne suis pas là comme de lui. Alors vraiment, mais... Je passe temps là. Bonjour demoiselle. charmante demoiselle comme ça. Mais ah, qu'est-ce que vous allez vous allez seul tout comme ça Non, Ah bon oui. Sinon, vous allez vous habiter dans le quartier Oui, je suis juste à côté. Sinon, moi, j'ai quitté les états unis hein, récemment maintenant. En fait j'attendais un ami là, mais mon téléphone est déchargé, ah, okay, est-ce est que je peux avoir votre téléphone pour, pour pouvoir appeler mon gars Ok, c'est pas grave. C'est possible bon, Vous êtes gentil hein Merci. Oh là là. merci beaucoup. Euh... Là, je, je dépose mon sac ici rapidement. Ok, c'est pas grave. C'est okay. Okay. Okay, pour une affaire, je ne veux pas que vous écoutez mes conversations. Ah ok, c'est okay, pas grave, c'est pas, pas grave. Je suis là, je viens. Oui, il est bon hein. Je, je laisse mon sac là quoi. Ok, ok, c'est pas grave. c'est quoi, quoi? C'est quoi, monsieur Je voulais prendre ma voiture, non Ta voiture. Efface toi eh, de pardon, là. Pardon, ta voiture, Jean. C'est la voiture de mon copain. Tu vois? Mon copain. Hey! Hey! Ta voiture, c'est pour toi. Ah, pardon. C'est ah, tu... quoi Monsieur, c'est pas ta voiture. Hein? efface-toi de là, rapidement. Pardon, monsieur, attends, attends. Jesus is Lord. Où est le monsieur là, il sa voiture. Oui, you keep Madame, tu Ton sure. téléphone, quoi? À mon pays, amis, il y a ta vie. faut Mon c'est à cause de vous, mais nous avons les embauches. Et là, il y a Il y a un sac hein oui, bon, un pas C'est très bien. On laisse son bonheur pour son malheur. Tu attends si ma ouéma Eh... Donc <coughs> il veut tu C'est très bien à mon moto moto ça il met en pas au